Salut à tous, euh, bienvenue dans le live du mercredi. Aujourd'hui le thème, alors déjà désolé du retard, j'ai euh, un petit problème de PC, de PC comme vous l'entendez et j'ai dû, euh, dû essayer de régler tout ça mais ça ne fonctionne pas donc j'y vais quand même. Alors le thème d'aujourd'hui c'est euh, comment incarner son spirituel, comment s'incarner soi au-delà de éti au des étiquettes spirituelles. Euh, coucou à toi Christelle. Donc, le but de ce live, ça va être de, de mettre en lumière, de mettre de la clarté euh, au niveau de la conscience, au niveau de, de l'inconscient, de la structure inconsciente. En quoi le spirituel est connecté à la vie quotidienne Quels sont les freins, quels sont les freins qui nous empêchent d'incarner les informations d'évolution que nous on connecte au niveau personnel. Euh, quelles sont nos, les ressources Quelles sont les ressources qui nous aident à l'action concrète et à la concrétisation, à l'incarnation du spirituel Quels sont les freins, les interdits euh, de la structure familiale, de notre euh, structure inconsciente familiale collective et individuelle, qui nous empêche de, euh, qui nous empêche d'incarner le spirituel Bisous à toi Sarah, Jocelyne et Christelle, bienvenue. Alors, euh, en gros le thème et la direction que j'aimerais prendre dans, dans ce live, dans cette soirée, c'est comment passer du dogme, des règles qui, qui nous structurent beaucoup trop, à un vécu personnel qui soit beaucoup plus direct, qui soit beaucoup plus dans une relation vraie avec soi-même, avec les autres et avec, entre guillemets, vraiment entre gros guillemets, le spirituel. On va explorer peut-être, euh, selon ce que la structure me renvoie, la structure inconsciente, notre rapport à l'échec, euh, l'influence de l'inconscient familial, euh, le rapport à la mort et à la vie, parce que j'avais connecté ça, notre rapport à l'autonomie. Euh, on va aussi... Bonjour à toi, Marie-Christine. Euh, on va aussi voir notre rapport à... Euh, la mort, la vie, j'ai déjà dit. Euh, et c'était quoi Parce que j'ai une petite sang anti-sèche là. Euh, parce que ça vient d'une question. Notre part d'ombre et notre part de lumière. Donc, en fait, je vais commencer de manière un peu facile euh, par une question qui m'avait été posée par euh, Caroline. Alors, euh, dans ta prochaine vidéo, est-ce que tu pourrais nous parler de notre part d'ombre et de la meilleure manière de la gérer Merci à toi et à bientôt. Caroline Alors, cette question de Caroline est très intéressante parce qu'elle est pile dans le sujet et elle me l'a posée avant, euh, avant même que je pose le, le, le sujet de, euh, de, de ce live. Alors, en quoi est-ce que notre part d'ombre et au fait de la gérer est en lien avec l'incarnation de son spirituel C'est très très simple. Il n'y a pas à gérer sa, sa part d'ombre il y a Ce que ça me renvoie réellement, c'est euh, l'ingestion de soi-même. L'ingestion de soi-même, ça veut dire que notre pardon, tous nos côtés négatifs, euh, nos penchants euh, les plus pervers, nos, pochants, nos, nos penchants les plus sales, les plus malhonnêtes, euh, les plus salauds qu'on puisse avoir, ont toute leur place. Il n'y a rien de nous à enlever, à retirer, euh, il n'y a rien de nous à combattre, il n'y a aucune part d'ombre à combattre, à gérer, quoi que ce soit. L'information d'évolution derrière, c'est que tout est déjà à sa place. Ah, bah. Salut Caroline, salut Guibert et salut Charline. Donc euh, en ce qui concerne la question de comment gérer sa part d'ombre et en quoi c'est en lien surtout avec euh, avec le fait d'incarner son spirituel, c'est que il n'y a en fait tout dépend de ce qu'on place derrière le mot spirituel. Déjà c'est très important de euh, c'est très important de le euh, de le situer et de le et de le et de le définir. Le spirituel c'est si je me branche sur la structure groupe, c'est moi à un niveau infini. Euh, ça va être tout notre... ce qu'on appelle le soi divin, le soi illimité. Voilà ce que c'est le spirituel pour moi. C'est notre accès à l'information, c'est connaître les tenants et les aboutissants de toute sa vie. À un niveau profond, je ne parle pas à un niveau mental. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, on a... Un, un, on, a, on a une conscience, on a un niveau de conscience qui connaît le labyrinthe de, notre, de nos passés, nos présents et nos futurs, sur une infinité, infinité d'expériences. Et c'est cette part-là, si c'est ce niveau de conscience-là qui permet d'amener telle expérience, de nous amener telle situation, de nous faire aller dans telle situation, de nous faire rencontrer tel ou tel tel ou tel type de personne. Et c'est au niveau de l'humain, c'est à mon niveau, à moi, à, au niveau de l'humain, euh, qu'il va y avoir hein, une sorte de prisme, soit négatif, soit positif. Et c'est là que ça va commencer un peu à merder. C'est-à-dire qu'on va mettre une paire de lunettes selon ce qui est bien vécu ou mal vécu. Lorsque c'est mal vécu, en général, on va soit pas vouloir le, euh, le vivre soit le rejeter, parce que dans notre idéologie personnelle, dans notre dogme personnel, ça ne va pas être admis, que ce dogme soit familial, sociétal, ou alors même spirituel, parce qu'il y a même des dogmes en spiritualité. Et donc, je redis un peu pour les premières personnes d'arrivée, tout l'enjeu d'aujourd'hui, le, le, la direction de ce live, ça va être comment faire tomber des dogmes spirituels pour nous faire aller dans un vécu authentique et personnel de sa spiritualité personnelle. Voilà comment je pourrais résumer. Donc, en gros, euh, ouais, effectivement, ça, tout dans notre part d'onde est déjà parfait. L'être humain, c'est un schisme, c'est une séparation, c'est un être transparent, totalement, dans, dans une clarté totale, dans lequel, comme une bulle, une bulle transparente dans laquelle... Euh, dans, laquelle évolue, dans, les, dans laquelle évolue de l'ombre, de l'obscurité totale et de la lumière totale avec toutes les palettes de couleurs entre les deux donc euh, comment fait cette clarté totale, ce, ce niveau de conscience qui est clarté totale qu'on peut appeler le divin comment fait le divin pour venir s'expérimenter de manière pleine et entière, parce que le divin ne peut pas être autre chose que plein et entier. Eh bien, il utilise le prisme de l'humain, donc l'ombre et la lumière. Il utilise le mental, l'ego, notre part spirituelle, les synchronicités pour pouvoir s'expérimenter. Tout à fait, Sarah. Donc, euh, c'est bien pour ça que je fais ça d'ailleurs <rire> c'est le fait de mettre de la clarté sur notre ombre, notre lumière qui nous fait vraiment évoluer c'est à dire qu'on passe d'un système où on n'acceptait pas telle part de soi-même parce que c'était étiqueté comme mal de manière inconsciente même à je suis ok à un ressenti à un état d'être à, à un ressenti vibratoire de je suis totalement ok avec le fait d'être comme ça parce que j'ai la pleine conscience, la pleine mesure de qui je suis. Autant dans, dans, dans mes côtés négatifs que mes côtés positifs. Parce que, comme le sous-tend Sarah derrière, derrière, cette, euh, derrière cette remarque, c'est que... Ah bah tiens, je me souviens plus de ce que je veux dire. Euh, il est important de mettre de notre pardon. Oui, parce que tant qu'on ne met pas de la lumière, tant qu'on ne met pas en clarté soit notre lumière qui est inconsciente, soit notre ombre qui est inconsciente, on reste sur un non-choix. Ça va être un non-choix total d'avoir euh, telle attitude, de crier sur quelqu'un lorsqu'on me parle comme ça. Ça va être un non-choix inconscient. Et donc, je ne vais pas pouvoir vivre mon libre-arbitre. Le libre-arbitre de manger de la viande si j'en ai envie ou pas le libre arbitre d'avoir un couple avec une personne ou avoir un couple avec dix personnes. Le souci avec les dogmes, c'est que ça nous dit que soit en spiritualité ou dans notre vie personnelle, un dogme va nous dire, ça va être une ligne de code qui nous dit bah ça tu n'as pas droit parce que tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit d'avoir telle attitude, tu n'as pas le droit de dire ça ou de penser ça parce que ce n'est pas admis, parce que c'est interdit. C'est un peu comme les maîtres d'école qui nous disaient euh, bon, plutôt à l'ancienne, bah, vous n'avez pas le droit de faire ça et c'est comme ça. À ce moment-là, en gros, c'est comme dire ta gueule à quelqu'un. On dit ta gueule à quelqu'un et on lui dit, bah, c'est interdit. Même si ton bien-être c'est de faire ça, c'est interdit. Voilà ce que c'est un dogme. C'est une ligne de code qui nous interdit quelque chose. Mais en fait, il y a une chose très importante à dire, un dogme, ça va aussi nous créer, créer un chemin. C'est-à-dire que vous, pour vous donner un, une image très très simple, euh, vous êtes dans la forêt vierge. Comment faites-vous vous, pour créer un chemin Vous devez tailler les arbres, vous devez, vous devez tailler la forêt. Donc, ça va être une limite que vous vous imposez. Donc Vous avez délimité un chemin sur lequel vous, vous allez passer, qui en même temps vous amène quelque part, et puis qui crée simultanément une, euh, une impossibilité. Parce que si vous êtes sur un chemin, vous pouvez pas aller sur un autre chemin. Salut Alexandra Alors, euh, n'hésitez pas à poser des questions, à, à poser vos remarques, vos, vos témoignages concernant bah, comment incarner son spirituel et comment surtout sortir des dogmes. J'ai l'impression que je me dirige plutôt vers là ce soir. Euh, en branchant sur le groupe ce soir, euh, Donc là j'ai répondu à la première question que, que je m'étais posée à moi-même. En quoi le spirituel est connecté euh, à la matière Parce qu'en fait, le spirituel est la matière. Le, si on prend le, la définition que le spirituel, c'est le divin, c'est la, la vie toute entière, c'est ce qui fait pousser les arbres, c'est ce qui fait grandir les enfants, c'est ce qui fait renouveler notre foi tous les trois mois, c'est ce qui fait souffler le, le vent, c'est l'intelligence qui fait tourner l'univers entier. Dans ce cas-là, le spirituel, c'est ce que vous voyez. C'est la boulangère, c'est quand vous allez faire les courses, c'est lorsque vous c'est présent avec vous lorsque vous accompagnez vos enfants à l'école. C'est présent même maintenant lorsque je fais mon live. Ça fait partie des plantes qui sont derrière moi, c'est le micro qu'il y a devant moi. Donc en soi, tout est déjà spirituel. Tout est déjà le divin, tout est déjà la vie. On ne peut pas se départir de, de la vie. On, on fait partie de la vie parce que notre corps c'est l'univers entier, c'est la vie. Et euh, là, j'en viens à quelque chose de très intéressant, c'est l'info que je branche maintenant. Euh, c'est une, pas, une pas une interdiction, c'est une règle qui se pose au niveau de l'inconscient collectif. Donc, euh, l'inconscient collectif de l'humanité, mais pour faire court, c'est l'inconscient collectif de la France. J'aimerais, je vais me limiter à ça, parce qu'on est français, française. Euh, donc, le fait de séparer la matière de l'esprit, la matière du spirituel, euh, c'est très occidental. Qu'est-ce qu'il y a à dire euh, par rapport à ça, par rapport à cette interdiction en fait d'aller voir la jouissance concrète que peut nous apporter, que peut, que peut nous apporter la, le spirituel Le spirituel étant, au niveau inconscient collectif, euh, remettre du sens dans ma vie lorsque tu remets un sens à l'action que tu es en train de faire, que tu remets un sens aux mots que tu es en train de poser, aux choix que tu es en train de, de, de, de vivre, voilà le spirituel. Parce que tu dis, ce que je fais, c'est pour ça. Ce que je dis, c'est pour ça. Et le, la, la raison profonde est totalement personnelle, spécifique à toi et individuelle. Elle ne concerne en aucunement les autres. C'est de l'ordre de l'intime. Et en France, visiblement, on a du mal à rassembler les deux. Et moi, quand j'ai débuté, c'était comme ça. Il y avait d'un côté ma vie, ma, vie, ma vie concrète, ma vie normale, et de l'autre, il y avait euh, mes méditations, euh, mes échanges sur, sur le chat à l'époque, et donc ma vie spirituelle. Et les deux étaient bien scindés. C'est en commençant euh, en, en évoluant en avançant dans ma vie, année, mois après mois, année après année, que je me suis rendu compte en fait que les deux ne faisaient qu'un. Que lorsque je posais une intention, ça avait des répercussions dans la vie. Mais le dogme vient alors. Alexandra, mais le dogme vient à nous lorsqu'il fait partie de nous. En effet, miroir. On l'attire car c'est une mémoire collective ou familiale que l'on doit nettoyer. Euh, bonsoir Emmanuel. Alors oui, euh, le dogme fait partie de nous. C'est-à-dire, dans... si je reprends la base de tout à l'heure, que l'être humain, c'est de l'ombre et de la lumière, le... dans l'être humain, il y a de l'ombre et de la lumière, euh, cette lumière, elle, elle va bien falloir qu'elle se structure, qu'elle ait un cadre, qu'elle ait des règles. Pareil pour l'ombre. Et il va falloir que cette ombre et cette lumière soient en partie conscientes et en partie inconscientes. C'est ce qui fait que l'inconscient génère 90% de notre expérience euh, donc après il faut s'entendre sur le terme nettoyer, nettoyer ce qu'on appelle nos conditionnements ou l'inconscient ou peu importe les mots qu'on met dessus ou même les karmas, peu importe ça va plus être pour moi de l'acceptation totale, ça va être un accueil total que je suis comme ça voilà ce que ça me renvoie voilà ce que me renvoie le terme nettoyer c'est que nettoyer à la base c'est en gros c'est t'as as de la poussière chez toi tu prends ton balai ou ton inspirateur mais là je vais prendre le balai parce que je préfère et tu mets ça à la poubelle pour moi ça ça ne renvoie pas à ce que à mon niveau personnel c'est pas ce que ça me renvoie après si je me branche sur la structure du groupe nettoyer c'est de la transmutation alchimique et ce n'est pas la transmutation de l'ombre donc du négatif en soi ou de la lumière le positif en soi, parce qu'en fait, on peut transmuter les deux. Le but n'étant pas d'être full power lumière et de n'avoir que de la lumière tout le temps partout, mais de mettre de la conscience et de la clarté d'esprit sur soit l'ombre, soit la lumière, et de changer de fonctionnement. Voilà ce que c'est pour moi la transmutation. Voilà ce que c'est pour moi l'évolution. Et voilà comment on peut incarner son spirituel. Incarner son spirituel, ce n'est pas modifier la lumière et modifier son ombre et mo ou modifier ces choses négatives ou positives en soi, ça va être transmuter son regard, changer de point de vue et voir que en fait en changeant, en changeant de point de vue j'ai l'impression que l'ombre et la lumière changent, que le négatif en moi change. Par truchement oui, dans, le, dans, dans la concrétude de la vie lorsque je prends conscience que je ne sais pas, je suis infect avec mes enfants parce que je me venge de l'éducation que j'ai eue avec ma mère, eh ben, je vais avoir le choix conscient soit de continuer dans ce schéma-là, dans ce fonctionnement dans la matière, soit d'arrêter et de commencer un autre fonctionnement, une autre attitude. Mais si je vais vraiment dans les détails, et j'aime bien faire ça de quel est le processus réel de mon point de vue c'est que je ne fais changer que mon regard sur les choses, que mon regard sur moi, que mon regard sur les gens. Et donc, je vais bosser mon rapport aux choses. Je ne vais plus tenter, euh, pour moi, incarner son spirituel, ce n'est plus essayer, ce n'est plus tenter d'incarner me, la meilleure version de moi-même avec une vision peut-être préétablie que j'aurais, etc. Mais bel et bien, changer mon regard. Changer ce que je crois vrai sur moi. Changer les idées auxquelles je m'attache. Voilà ce, pour moi la différence entre euh, vivre ses dogmes et vivre ce vivre-soi. Comment sortir des dogmes Derrière, pour moi, il y a la notion de, de, tout, de tout accueillir de soi. Parce que si je commence à me battre contre une partie de moi-même, dé... qu'est-ce que je déclare à l'univers Je déclare... Bah, je déclare la guerre, en fait. Et la guerre n'a jamais... En fait, les... un, un état de guerre contre soi-même, même contre des parties de soi qui sont vraiment dans le négatif, etc. Est-ce que c'est juste pour moi Est-ce que, de... est que jouer... Le... La question sous-jacente, c'est... Est-ce que jouer le scénario de je me bats contre mon penchant sadique, je me bats contre mon côté domination, dominateur, dominatrice, ou je me bats contre mon côté bourreau en moi, est-ce que ça rime à quelque chose Est-ce que la solution, ce ne serait pas plutôt bah, de, de, de faire tomber mon armure, de lâcher mon épée et mon bouclier pour discuter réellement, rentrer en communication avec moi-même et donc avec la vie Voilà pour moi comment on peut passer euh, du dogme à la spiritualité véritable. Donc, euh, alors si je continue à voir quelles sont les informations que vous me renvoyez au niveau, euh, au niveau subtil, il y a cette, on va, on va aller voir les, euh, les ressources. Donc, quelles sont nos ressources euh, à incarner son spirituel, qui nous permettent de manière très concrète D'incarner son spirituel. Et là, je, en fait, je suis de nouveau attiré par euh, ce qu'a ce qu dit Alexandra. Ok, le, le fait que le dogme vienne à nous, en fait, c'est le fait d'être attiré par quelque chose de manière naturelle. Que ce soit quelque chose d'estampillé de, négatif ou d'estampillé positif, ça va créer le chemin. C'est effectivement une vibration à l'intérieur qui va nous permettre qui va se, se modéliser pardon, à l'extérieur et qui va créer un chemin. On va observer cette chose à l'extérieur et on va se dire bah, on va avoir un rapport avec, celle, avec cette chose-là. Donc soit ça va être un rapport positif ou on va peut-être l'accepter, peut-être pas parce qu'il y a des choses en fait qui, qui sont totalement positives et saines pour soi mais qu'on n'accepte pas parce que c'est quand même interdit. Et il va y avoir des choses positives à l'inverse qui sont négatif pour soi mais qui vont être mourette... mais je vais poser un regard bienveillant sur ces choses, sur ces choses là donc par exemple dans, euh, si je me branche vraiment sur la structure du groupe maintenant euh, il y a cette notion de victimisation extérieure, de victimisation par rapport à l'extérieur et donc c'est totalement admis par la structure du groupe, par la structure inconsciente du groupe mais c'est quelque chose de négatif pour soi. Parce que donner les clés de, de sa réussite, de son pouvoir à l'extérieur, eh ben ça nous dépossède totalement de, de notre pouvoir de, de, de choix, de poser des choix réels et concrets. Donc voilà voilà une première euh, une ressource qui nous est interdite. Donc le fait de se déposséder de ces les clés de son pouvoir. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres ressources euh, hum, hum. Il y a derrière le, comment incarner son spirituel, il y a la capacité à accepter de se faire ensemencer, pardon du terme, par le fonctionnement des autres. C'est-à-dire que tous ici réunis, et toutes les personnes que l'on croise dans la vie quotidienne, ont un fonctionnement qui est totalement étranger, au nôtre. C'est-à-dire, c'est comme si vous rencontriez, c'est comme si on rencontrait un, des extraterrestres à chaque coin de rue. Lorsqu'il y a interaction, l'autre va nous renvoyer à la fois notre fonctionnement personnel, donc à travers le regard de l'autre et sur sa réaction, on va commencer à voir bah, quel est mon fonctionnement et en même temps, il va donner la nous donner pardon, la solution pour changer de fonctionnement, pour changer de regard sur son propre, son, son propre fonctionnement et voir que peut-être ce que lui intègre comme ressource dans sa vie est peut-être bon pour soi et voilà ce que ça nous renvoie donc la deuxième ressource elle est au niveau collectif c'est accepter que quelqu'un qui a un fonctionnement parfois en apparence totalement inverse au nôtre Peut être une voie d'évolution pour soi. Euh, un des freins à ça, c'est que, en général, on croit avoir raison. En général, on, dé, on déclare avoir raison. Pour moi, de mon point de, alors, pour moi, de mon point de vue, je suis parfait. Voilà ce que ça me renvoie derrière. Ce qui est totalement vrai, parce que c'est de la toute puissance, parce que dans mon rapport à moi, j'ai totalement raison. Toutes les informations que je connecte, tout ce que je branche comme... Euh, tout, ce que je, tout ce que je branche comme information, toute action que je fais, tout avis que je fais, est vrai de mon point de vue. Mais peut-être que ce fonctionnement est faux vis-à-vis -vis des autres. Par rapport à, au regard que quelqu'un aurait sur moi, et ben, il va se dire « Mais tu es totalement con de dire ça. T'es totalement con d'avoir telle attitude." Et en fait, voilà comment on évolue. C'est en se confrontant totalement à des, des méthodes, à des points de vue qui nous sont parfois totalement étrangers, contraires, euh, voire surréalistes pour certains. Et je pense que ça nous est tous arrivé à un moment donné de rencontrer des gens, et en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, et je me demandais mais comment cette personne peut décemment fonctionner en société. C'est-à-dire que si je me place uniquement de mon point de vue, c'est chelou. C'est pas logique. C'est même irrationnel par moi, parfois pour moi. Mais remettre de la communication entre moi et la personne, donc c'est-à-dire accepter de lâcher mon point de vue, d'arrêter d'avoir une armure, une, épée, une épine, un bouclier, d'arrêter de croire que j'ai à 100% raison et que rien d'autre ne peut me faire changer mis à part moi-même, Là, je commence à rentrer dans la véritable spiritualité. <rire> oui, on contrôle. On contrôle une partie. Le conscient, il est là pour vivre les choses. Et euh, toute, nos, toute notre être multidimensionnel, il est là pour nous amener des expériences. Alors, évoluer, c'est dépasser le stade de l'orgueil. En partie, je pense. Euh, ouais, ça résonne très très juste lorsque tu dis ça. Alors, qu'est-ce que tu nous apportes à travers, euh, à travers ta remarque, Sarah euh, La fluidité, la question de... Euh, la, ce serait quoi comme question derrière Un, Alors, ce ne serait pas une question, c'est euh, la ressource de l'évolution en partage, en, en plein partage. Donc, Mettre de côté son orgueil, ça signifie, ça signifie pas tuer l'ego. Parce que ça, c'est un dogme. Le dogme qu'il faut tuer l'ego pour pouvoir évoluer. Euh, l'ego étant, pour, de mon point de vue, l'individualité. Donc, Samuel Hannibal, 31 ans. Si je flingue l'ego, je me flingue et je ne peux plus faire l'expérience d'être dans la matière. Je ne peux plus faire l'expérience d'avoir une identité propre. Et donc, de pouvoir euh, expérimenter mes spécificités en tant qu'être humain. Donc, flinguer l'orgueil et donc flinguer l'ego, pour moi, c'est niet. c'est un dogme. Par contre, comment on peut réellement flinguer l'ego En allant vers le partage, en arrêtant de croire que je suis l'alpha et l'oméga au niveau humain. Au niveau humain, je suis le relatif, je suis une poussière dans l'univers. Euh, voilà à peu près ce que je peux dire sur ça. L'ego fait partie. L'ego et le mental qui sont présentés souvent en spiritualité, dans les cercles même ésotériques, dans le développement personnel et le travail sur soi, sont présentés comme étant des ennemis à flinguer. Et ce que ça sous-tend en fait, c'est ce, je... ce que je disais tout à l'heure c'est une déclaration de guerre. En fait, ce n'est pas important de vouloir flinguer l'ego ou pas. Je m'en rends compte. L'important, c'est, est-ce que je suis dans la guerre ou est-ce que je suis dans la paix vis-à-vis -vis de moi-même Et répondre à cette question, pour moi, ça peut poser, ça peut poser une autre voie d'évolution. Ça peut poser le « j'arrête d'être le cavalier, d'être le soldat, d'être le roi qui part en guerre, ou le roi ou la reine partant en guerre » contre des ennemis qui n'ont pas d'autre origine que mon imagination. Alors, je vais descendre un peu pour voir les questions. Question d'Emmanuel. Alors, tout se joue en fonction de notre dose d'ouverture. Euh, ouais. Euh, C'est exactement C'est la dose d'ouverture, le degré d'ouverture que tu es capable d'avoir à des gens qui te semblent totalement euh, à la ramasse. Donc, toute cette, cette espèce de guerre spirituelle, les gens spirituels contre les gens qui sont dans la matière, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun, ça n'a strictement aucun sens, les gens, vraiment. C'est-à-dire que si on, si, on se replace, si on replace bien les choses, je vais essayer vraiment de faire ça de manière à ce que je comprenne moi-même mes paroles. En gros on dit qu'il y a des gens spirituels, il y a des gens sur une voie d'évolution, et il y a des gens qui ne sont pas sur une voie d'évolution. Si on, si on se replace au départ, l'évolution, c'est le fait de changer de fonctionnement. Euh, tout le monde est amené dans sa vie à changer. Un enfant, un nourrisson, devient enfant, qui devient un adolescent, qui devient un adulte qui devient une personne âgée. C'est une transformation, c'est une évolution. Pourquoi Parce que passer de l'enfance, passer du, du stade de nourrisson à celui de l'enfance, et à celui de l'adolescence, ça veut dire qu'à un moment donné, on a intégré l'ego. L'enfant est celui qui structure une identité. Au départ, on ne connaît ni notre nom, ni notre prénom, on ne sait pas quel âge on a, on ne sait pas ce que c'est qu'un corps, on le découvre, on, est, on apprend à jouer à apprendre des objets on apprend à marcher si on apprend, s'il y a apprentissage ça veut dire que ce n'est pas naturel au bout d'un moment, passer du, du, du, du stade de nourrisson à celui de l'enfance c'est qu'on a intégré c'est qu'on a évolué et qu'on a totalement donc je, je l'ai dit intégré l'ego, le corps et à partir de là commence à se, se structurer une individualité euh, c'est de l'évolution et c'est pareil pour le passage à l'adolescence, et c'est pareil pour le passage à l'âge adulte. C'est une évolution. On, on est sans cesse obligé, parce que c'est la vie qui le veut, qui est comme ça, notre corps se transforme, a évolué. Pour moi, la seule chose qui change, c'est, est-ce que je le fais en conscience, est-ce que je ne le fais pas en conscience Si je le fais en conscience, je décide de vivre les choses à l'intérieur, d'aller contempler toute ma noirceur et toute ma lumière à l'intérieur. Ce qui fait qu'il y a des scénarios qui tournaient en automatique jusque-là, et eh ben ne tournent plus en automatique. s'arrête de même. Et du coup, mon futur change. Mon instant présent change. Ou alors, je décide de ne pas aller me regarder en toute honnêteté et en toute sincérité à l'intérieur, parce que c'est ça l'évolution. C'est cette époque qu'on est en train de vivre. Passer d'un cycle obscurantiste où on se cache les choses, ainsi à un cycle de à une ère de communication, on le voit bien avec Internet, où rien ne peut être caché. Et là, je décide, là, si je décide de ne pas aller me contempler à l'intérieur, de contempler ma noirceur ou ma lumière, eh ben, je vais, vu que la vie veut absolument voir comment elle est, à travers mon individualité, et eh ben, elle va m'amener des situations, des personnes qui me montrent qui je suis. À partir de là, pour moi, quand on a compris ça, réellement, une compréhension vibratoire, je ne fais plus de différence entre la boulangère du coin, le boucher du coin ou la personne X ou Y, et moi. Alors, euh, d'autres questions Alors, euh, nos fonctionnements peuvent être des mécanismes de défense mis en place par notre ego. Et je vais pouvoir accepter pour lâcher prise. Bon, ce n'est pas une question, mais effectivement, euh, à la place du lâcher prise, moi, je dirais hein, il faut une espèce d'accueil. Un accueil inconditionnel de, des bouts d'ego, Des bouts d'ego qui sont bloqués à l'âge de 3 ans parce que euh, quelqu'un euh, m'a piqué mon, mon doudou dans le dortoir de, de la maternelle. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai eu peur que les autres me prennent mes objets. Donc, euh, l'ego sert à s'affirmer. L'ego sert effectivement à s'affirmer, à montrer qui on est. Et c'est à travers l'ego que le spirituel s'incarne. Parce que le spirituel étant relié à l'infini, l'infini a besoin de structures finies, des cadres, des dogmes, des interdits et euh, du coup un chemin précis pour pouvoir pour pouvoir être compris par l'être humain, le spirituel étant un niveau de conscience à part entière. Alors, attendez deux secondes, je vais ouvrir au chat. Euh... Donc, comment incarner son spirituel Libérez votre ego, les gens. Libérez. Libérez l'ego. On va créer un hashtag, tiens. Free ego. <rire> Donc, euh, ouais. L'information que ça me renvoie derrière, c'est notre rapport à l'échec. Donc j'en ai, j'ai je abordé, euh, abordé ce. J'ai abordé très doucement la semaine dernière le, notre rapport à l'échec et à la réussite. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à incarner le spirituel C'est qu'on qu pose des étiquettes sur ce qui est bon ou mauvais pour nous, au niveau conscient et inconscient. Et parfois, c'est manifeste. Donc, C'est-à-dire que dans des pays... Euh, la place des femmes est clairement inférieure à celle de l'homme, c'est un dogme, mais pourtant c'est totalement ennemi de manière sociétale. Est-ce que c'est juste ou pas pour les gens Peut-être, peut-être pas. Ça, c'est à chacun de, de voir ça. Mais en gros, ce qui est estampillé dans notre, dans notre inconscient, dans la structure inconsciente comme étant négatif, est souvent vu comme un échec. Souvent, derrière, ça renvoie à la notion de déception, de décevoir papa et maman. Donc, à partir de là, c'est difficile de lâcher prise sur qui je suis du point de vue négatif ou positif. À partir du moment où je dis que c'est négatif, le simple, mot, le simple mot négatif ou positif, ça nous fait créer deux mondes qui sont séparés et distincts, l'ombre et la lumière. Sachant que derrière, ça me renvoie que ce n'est qu'un prisme euh, qui permet à l'humain d'évoluer. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui existent dans l'univers qui n'ont pas ce prisme de yin-yang, de, yin de positif-négatif, d'ombre de, des lumières. Ils sont des êtres entiers. Par exemple, euh, tout ce qui est une notion d'archange et d'énergie vibrant à des niveaux plus hauts que l'archange, donc les chérubins, etc., ne renvoie pas à quelque chose qui est séparé en deux. Il me renvoie quelque chose d'unité. Il me renvoie une énergie qui est indivisible. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de chemin pour eux. Il n'y a pas possibilité d'avoir un chemin tracé par des décisions personnelles qui seraient hors de la vie. Parce que, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le libre arbitre. Notre, notre, notre sublime privilège en tant qu'être humain, c'est d'avoir un libre arbitre et de pouvoir dire non à des évidences. Dire non à son bonheur intérieur. Dire oui au malheur. Et en fait, même, même ce fait-là, il n'y a pas à se battre avec. Il n'y a pas à se battre et à vouloir à tout prix unifier le positif et le négatif ou vouloir supprimer le fait d'avoir des dogmes positifs ou négatifs. Donc, euh, question de ça. As-tu une définition simple de l'humain véritable Ah, j'adore ta question Alors, l'humain véritable, euh, l'humain véritable, c'est celui qui ne, se, qui ne se cache pas. L'humain véritable est celui et celle qui est tout entier, tout entier dans son mensonge, tout entier dans sa... Dans, dans, dans sa malhonnêteté, tout entier dans sa lumière, tout entier dans son ombre. C'est ce, l'humain, c'est l'être humain qui unit l'ombre et la lumière. Il ne les fait pas disparaître, il les unit. C'est-à-dire que ombre et lumière cohabitent ensemble en paix. L'ombre n'essayant plus d'engloutir la lumière... Et la lumière n'essayant plus de faire disparaître l'ombre. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est haché. <rire> c'est quelque chose qui est haché. Être des guerriers ou des guerrières de lumière qui essayons de supprimer l'ombre. L'ombre qui nous permet de nous contempler et de nous regarder. C'est un non-sens. Vouloir faire disparaître son ombre, donc ses côtés négatifs, c'est un non-sens. Par contre, ne pas vouloir faire disparaître ces côtés négatifs ne veut pas dire y aller aveuglément. Il y a une notion de conscience, donc de clarté totale qui englobe l'ombre et la lumière, qui est, qui est centrale, qui est réellement centrale à prendre en compte. C'est que le but, à mon sens, c'est d'être dans la clarté de, par rapport à soi-même. Euh, le libre arbitre, c'est la clarté d'esprit. C'est dire, c'est être dans un niveau vibratoire, dans une acceptation vibratoire, donc dans un, dans un accueil de qui je suis. Voilà pour moi ce que c'est l'humain véritable. C'est quelqu'un qui est en toute clarté. Et chose très intéressante, c'est que tout ce qui est réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, ou peu importe ceux qu'on aura à l'avenir, sont des outils matériels et physiques qui nous permettent ça, qui nous permettent de goûter de manière tangible ce que ça fait lorsqu'il y a de la clarté partout. Lorsqu'on sait beaucoup de choses, voire tout, sur les gens qui postent, qui postent des, euh, des, euh, des commentaires, des photos sur la vie de leurs enfants, sur la vacances à la plage, ils font des selfies quand ils mangent, ça nous permet vraiment de voir tout de l'autre et donc de soi. Et le fait qu'il y, qu y ait eu l'avènement d'Internet il, bon, il y a 15 ans, peut-être 15-20 ans en arrière, ça a été une voie d'évolution qui, qui a été posée pour l'humanité entière. Alors, la lumière n'existerait pas sans l'ombre, et vice-versa. Euh, alors, définition de la lumière et de l'ombre qu'est-ce que c'est que l'ombre qu'est-ce que c'est que la lumière en fait je pense que l'ombre et la lumière ce n'est pas la lumière physique et l'ombre physique peut-être qu'à un certain niveau de conscience l'ombre et la lumière c'est ce que je, cho je choisis de me cacher à moi-même l'ombre, c'est ce que je choisis de me cacher à moi-même. Que la lumière, c'est ce que je choisis de révéler. D'accepter de moi. Pour moi, voilà ce que c'est l'ombre et la lumière. Lorsque je pose de l'ombre sur quelque chose, sur une information, sur un code source, eh bien, ça devient de l'ombre. Cette information est dans l'ombre. Lorsque je mets de la lumière, lorsque je place cette même information de la lumière, je l'accepte. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Charline. La lumière, est-ce que la lumière peut exister sans l'ombre Ouais. Est-ce qu'on a derrière ta question, j'entends plutôt, euh, je suis obligé de me foutre dans la merde pour pouvoir savoir que je suis excellent. Donc, à partir de là, c'est un fonctionnement qu'on a tous. C'est un fonctionnement qu'on a vraiment tous. Euh, effectivement Sarah, c'est ce que les euh, psychologues, psychothérapeutes ont appelé le conscient et l'inconscient en spiritualité on dit ombre-lumière mais ça renvoie exactement à la même chose donc est-ce qu'on est obligé de souffrir pour savoir qu'on est grand pour savoir qu'on est, qu est excellent il y a la notion d'excellence qui, qui, qui, qui transpire de ta, de ta phrase la notion d'excellence se pose partout on peut être excellent dans l'ombre. Il y a des gens excellents qui sont dégueulasses. Il y a des gens qui sont dans la noirceur la plus totale au niveau humain et qui excellent là-dedans. C'est comme l'idée du Joker dans, dans Batman. Le Joker, il est excellent. Il, il ne fait rien à moitié, il a cette folie, ce grain de folie qu'on admire, ce grain de folie qui est séduisant parfois, quelque chose d'attirant et... Pourtant, bah, c'est le méchant. Aïe, je me suis brûlé. Et pourtant, c'est le méchant. Malgré tout, il transpire l'excellence. Et en fait, tout est histoire de justesse par rapport à soi. Donc, le but n'étant pas de supprimer l'ombre ou la lumière, ou de flinguer l'ego et le mental, mais d'avoir un pourcentage équilibré pour soi d'ombre et de lumière. Ce qui n'est pas pareil, les amis. Donc, euh, et ça ne peut pas se calculer euh, avec un... Euh, ça peut pas se calculer à l'avance. On ne peut pas dire mentalement « j'ai besoin de tant de pourcentage euh, de colère, j'ai besoin de tant de pourcentage euh, de malhonnêteté, etc. » Et euh, ça, c'est quelque chose qui est posé par l'inconscient familial, en fait. C'est Quel va être mon pourcentage d'honnêteté quel va être mon pourcentage de malhonnêteté Quel va être mon pourcentage de liberté dans mon corps Quel va être mon pourcentage de, de, de talent à communiquer Sachant que ça peut aller totalement dans un excès ou dans un manque. Un excès de communication va à la fois poser quelque chose de, quelque chose de négatif et de positif. Et pareil pour le manque. Donc en fait, c'est quelque chose qui est toujours en fractal. Le positif et le négatif, le conscient inconscient, Va être quelque chose qui est en fractal. Euh, donc, ce que je voulais dire au départ, avant de parler de ça, c'est le côté talent. On est toutes celles et tous ceux ici présents sont talentueux, talentueuses. Que ce soit dans nos côtés positifs ou négatifs, nous sommes des gens talentueux par nature. Parce que par nature, l'humain est parfait. Je, quand, et quand je dis l'humain, je ne parle pas des gens, de leur ego et donc de leur individualité. Je parle de leur être. C'est bien pour ça qu'on dit être humain. C'est tout con. Donc, on peut être, on peut être talentueux dans, notre, dans, nos, dans nos pires côtés, en fait. Et en fait, on l'est. C'est-à-dire que quand, quand on établit des stratégies de manipulation pour pouvoir, par exemple... Euh, faire faire à quelqu'un ce qu'on voudrait qu'on fasse c'est de la manipulation et on le fait parfaitement c'est l'accueil de ce je fais parfaitement les choses qui réconcilie le conscient et l'inconscient et c'est ça qui fait qu'on incarne le spirituel c'est une des voies pour incarner son spirituel c'est de voir que je suis talentueux partout même dans, mes, dans les pires galères que j'ai créé même dans les pires galères, dans les pires réussites, dans les meilleures réussites, pardon, que j'ai créées, je les ai créées. J'ai créé le scénario. Et parce que j'ai créé le scénario, je suis talentueux. Je suis talentueuse. Certains apprennent du conflit le fameux ⁇ Ah merde, si j'avais su ⁇ Merci pour ta question, Chris Mitch. Alors... Qu'est-ce que me renvoie ta question Sur quel, quel thème tu es en train de poser euh... Ça me parle d'admiration derrière, c'est assez étrange. Ça me parle d'admiration de, euh, de, de quelque chose que je n'aurais pas fait. D'admiration que les autres ont fait, mais que je n'ai pas réussi à réaliser de mon vivant. C'est ça que ça me renvoie en fait. Euh, le si j'avais su c'est les conditions qu'on se pose à s'accepter et ça rejoint un peu ce que disait Charline tout à l'heure est-ce que j'ai besoin de me foutre dans la merde pour voir que je suis excellent est-ce que j'ai besoin d'être dans un conflit total avec ma belle-mère d'être en procès avec mon ancien patron est-ce que j'ai vraiment besoin de cette situation pour euh, voir ce que j'ai à voir de moi Eh bien, oui. Parfois, on a réellement besoin de cette situation, d'aller dans un fonctionnement extrême, et on le voit bien avec l'humanité, ce que fait l'humanité sur la Terre en ce moment, pour, euh, j'allais dire, être en rémission. On a besoin de ça parfois. Parfois. Et ce n'est pas le conscient qui choisit. On a une espèce de, de, de volonté de contrôle absolu sur ce qui est bien ou mal pour soi. Sur quelle situation on devait vivre. On devrait vivre. Et d'un coup, on commence à se à déclarer, à dire « Ah bah tiens, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. » Et donc, par définition, je refuse de vivre ça, je refuse de vivre aussi, je refuse d'aller avec telle personne, je refuse... Euh, de faire ce genre de travail, parce que ce n'est pas moi. Donc, on est en train de déclarer à l'univers, à soi-même, à Dieu et à tout ce qu'on veut, à tous les guides de l'univers et à tout l'océan des énergies, on est en train d'engrammer « je sais ». Non Pourquoi déclarer On est là. Ce que ça me rend derrière, c'est qu'on est, on est là pour découvrir qui on est, autant dans le positif que le négatif. C'est ça le spirituel. Incarner le spirituel, c'est découvrir au jour le jour sans condition. Sans, sans appliquer une sorte de contrôle mental, une structure hyper rigide à ce qui est bon pour nous, à ce qui est mal pour nous. Donc oui, ça fait oui, c'est pas facile de vivre les situations qu'on vit au jour le jour. Quand on vit une situation négative, il a, y a une part de nous qui n'a pas envie d'y être. Mais si on se place derrière une situation vécue, dans laquelle bah, vous ou moi, on n'avait pas, on on pas envie d'y être, l'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on a appris, effectivement C'est quelle a été la substance qui nous a fait grandir Parce que toute expérience fait grandir. Si le, le niveau de conscience de l'unité la conscience totale, la clarté totale nous amène cette expérience-là précisément. Pourquoi déclare-t-on C'est une question que je vous pose. Et si vous voulez répondre sur le chat, allez-y. Pourquoi déclare-t-on qu'on n'en a pas besoin Si elle vient, c'est qu'on l'a commandée. C'est qu'une part de nous a créé le scénario, créé le décor, amené les personnages et nous, on est rentré de plein pied, on a plongé des deux pieds dedans, dans cette scène, dans cette situation. Parfois par des biais chelous, par l'ego, par l'émotionnel, par quelqu'un qui nous permet de sortir de sa zone de confort. Et, mais donc, en gros, ma question, c'est qui est-on pour déclarer que c'est mal ou bien voilà ce, que ça, voilà ce que ça me dit derrière. Qui suis-je pour déclarer ce qui est mal ou bien au niveau conscient est ce que je suis apte est ce que j'ai le niveau de conscience apte à dire je n'ai pas besoin de ça et par définition donc à dire ta gueule à la vie derrière donc si je vais voir ce euh, ce, ce fonctionnement là qu'est ce qui fait que nous on déclare ta gueule à la vie on déclare non ce n'est pas ça dont j'ai besoin. Alors, il y a la notion de toute puissance, il y a la notion euh, de prendre le pas sur la mer. Euh, la mer fait office, correspond à, dans, notre, dans notre structure à une notion de jouissance totale. Une jouissance totale de nos actions. C'est-à-dire que dans la matière, toute action est jouissive. Tout sens est jouissive. Si on dit en français sens, ça veut dire jouir de ses sens. Le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût, si je, si je compte bien, sont, joui sont jouissifs. Toucher une table, en fait, c'est jouissif, réellement, fondamentalement. Qu'est-ce qui nous empêche de voir que c'est jouissif C'est l'ego et le mental. Il, il est là pour ça, en fait. Parce que sinon, on ne peut pas jouer le jeu de l'individualité. Donc, nous, on veut contrôler la vie, on veut contrôler la mer. On veut contrôler à quel point on peut ressentir de manière directe et de manière pleinement puissante la jouissance que ça fait de vivre ses choix. La jouissance de ses sens, de ses cinq sens. C'est pour ça qu'on dit ta gueule à la vie. Derrière, on a une sorte de, de, de frein total, une résistance, une armure épaisse de deux mètres pour nous empêcher de ressentir de plein fouet la vie, pour nous empêcher de devenir empathe en fait. Il y a cette notion-là qui est très très forte. Euh, l'être humain est pâte par nature. Vu que derrière l'ego et le mental, l'être humain n'a ni barrière les uns avec les autres et qu'en fait on fusionne au niveau de l'unité et que tout le monde est un, en fait littéralement je pourrais ressentir et chacun de vous pourrait ressentir tout ce que les autres ressentent maintenant. C'est quelque chose d'énorme, vraiment énorme. Euh, le côté dire ta gueule à la vie, donc c'est vouloir prendre le pas. Donc c'est une structure mentale qui veut prendre le pas sur euh, la jouissance. dit en d'autres termes, c'est la tête qui veut aller manger le ventre. C'est la tête qui pose des cadres, des structures, des dogmes qui nous empêchent de vivre notre émotionnel de surface et notre émotionnel profond et toutes les énergies qui y a sous notre, notre, émo, notre émotionnel profond. Euh, voilà à peu près ce que je peux dire. Alors, et le libre-arbitre dont tu parlais, si on a envie de dire merde eh ben, En fait, si tu as envie de dire merde, eh ben, tu peux dire « merde » à ce que tu vois de toi. C'est ce que plein de gens font. C'est ce qu'on a fait durant les 10 000, 10 000 dernières années. On a érigé un système, une société qui met la priorité sur l'extérieur, donc sur le sous-entendu sur le masculin, sur l'énergie masculine, et qui a nié l'intérieur, le principe féminin, donc les émotions. Euh, donc, ça donne des gens. Qui disent ta gueule, qui disent merde, à tous qui pourraient voir de même. Donc ça donne des gens qui se nient eux-mêmes, ça donne des gens qui ne veulent pas changer de fonctionnement, qui ne veulent pas, qui ne veulent pas changer d'attitude. Euh, ça donne la société qu'on connaît. La société qu'on connaît, c'est le principe, c'est une société où on a mis un excès sur le « ta gueule à la vie ». Un accès sur ce que tu as dit, euh, Alexandra, sur le « je te dis merde ».« Je dis merde à ce que je vois de moi ». Et ça, c'est quelque chose, bah, c'est pas bien ou mal. L'important, c'est pas que ce soit bien ou ce soit mal, le spirituel. Le spirituel, c'est l'acceptation. C'est l'acceptation de même la guerre qui est en moi. Même le fait de dire « merde ». C'est-à-dire ce que ta question me renvoie de manière très précise, c'est est-ce que je peux m'accepter par moi-même même si Dieu n'est pas d'accord Dans ta structure, ça, ça, ça transpire ça, pardon du terme. Donc et C'est génial parce que c'est la voie de la liberté. Les, le libre-arbitre, c'est la voie de la liberté totale. Et ça rejoint avec la question de la définition de l'être humain. L'être humain, c'est le libre-arbitre. Le libre-arbitre, c'est le spirituel. Donc, l'être humain, c'est le spirituel. L'être humain, c'est celui qui génère totalement le libre-arbitre, qui est capable de dire par lui-même, pour lui-même, euh, « ça, c'est bon pour moi », et en même temps, qui peut dire bah, « ça, je ne suis pas prêt pour aller là-dedans, je ne suis pas prêt pour vivre cette expérience et voir mon côté euh, dominateur, dominatrice ». Donc, je le mets de côté, c'est du libre-arbitre. Ça crée autant une impossibilité. Donc, du coup, parce que tu ne vas pas te voir, tu ne vas pas te contempler en tant qu'être multidimensionnel. Et donc, tu ne vas pas mettre de la clarté sur ton fonctionnement de, dans ce coin-là de ton être. Mais en même temps, tu respectes tes limites en tant qu'être humain. Donc, on voit bien que ça apporte autant du négatif que du positif. Euh... Apporter. du positif, alors le fait qu'une situation nous apporte du positif ou négatif dans la vie euh, bonjour à toi, je, je comprends quand tu dis tout va bien, tu vas bien euh, ouais je vais bien et toi <rire> je vois pas la question, bref il euh, y a la notion de transformation aussi derrière ta question Alexandra donc c'est à dire, euh, c'est notre rapport à la mort et à la vie la mort, c'est la goutte d'eau qui s'était cristallisée qui commence à fondre. Donc, qui se transforme en, onde, en eau et qui donc se transforme en, en, en vapeur d'eau. Et qui ensuite refait le cycle en sens inverse. Elle tombe en pluie, elle se transforme peut-être en glace, et elle le refond, elle se retransforme, etc. C'est un cycle inter éternel. Dire merde, c'est poser une cristallisation sur une, un bout d'ego qui est en toi. Donc... Euh, si je vais un peu plus dans le personnel par rapport à toi, il y a la notion de respecter sa liberté de petite fille, d'aller jouer avec les fleurs et dans la nature, plutôt qu'aller dans euh, dans une salle de classe éclairée au néon. Voilà ce que c'est accepter des transformations de la vie et voilà ce que c'est dire merde dans ton système. Et si je je branche derrière le l'inconscient du groupe, la structure du groupe, on est sur une notion encore une fois de jouissance. Euh, merci pour ta question parce que c'est c'est la ressource qu'apporte ta question. Euh, la notion de jouissance, c'est la notion de pouvoir aller où on veut, où on veut, avec qui on veut, seul ou accompagné du coup, quand est-ce, peu importe quand, de, de faire ce qu'on y veut vraiment. Même si ce je veux aller en Patagonie élever des lamas, c'est un choix même si ce choix se, se fonde sur une négation de moi-même, sur une négation de ma, structure, de, de ma structure familiale, du choix que mes parents ont voulu pour moi et même si ce choix est en contradiction avec mon, ma mission de vie, on pourrait même aller jusque là parce que quels que soient les choix qu'on fasse, l'être humain est libre par nature, il n'y a aucune règle qui entrave l'être humain parce que c'est l'être humain lui-même qui crée les règles, c'est l'être humain qui crée le dogme. C'est l'humain qui dit, à travers l'âme et donc à travers le chemin de vie, qui dit je veux vivre ce concept, donc vivre l'amour, vivre l'amitié, expérimenter la désolation, euh, mais de manière beaucoup plus large en fait au niveau idée, et qui ensuite va créer des corps, donc une, des structurations et des limitations pour aller vivre ça. Donc, même si tes choix conscients disent merde dans ton chemin de vie, tu as le droit. Voilà l'information d'évolution derrière. Et voilà la clé de la liberté, les amis. C'est que nous avons le droit total. Nous avons la liberté totale parce que le divin s'en tape totalement de nous. Parce que le divin ne nous conçoit même pas en tant qu'être individuel. Il ne conçoit que ce qu'il est. C'est-à-dire, il ne conçoit que l'unité, que la perfection. Donc, un humain étant... Parfaitement imparfait, il ne nous conçoit pas. C'est comme si on nous demandait on demandait à un être humain de faire attention aux, euh, aux microbes qu'il écrase lorsqu'il met sa main sur la table. C'est impossible, on ne voit même pas. On ne les conçoit même pas dans notre réalité, ils sont trop petits. C'est un peu ça l'idée derrière. C'est que le divin ne nous conçoit pas, mais il nous a donné une chose, la liberté d'être qui on est. La, lib la liberté d'être qui on veut. Donc arrêtons, en tant que collectif, en tant qu'individualité, de nous penser prisonniers d'un chemin de vie. De nous sentir prisonniers de préceptes spirituels qui n'existent que dans nos têtes. Ça me fait kiffer de dire ça. Vraiment. Je vous jure, ça, je me sens en joie de, de révéler ça de nous de révéler cette facette du groupe qui qui est ensemble, qui est avec moi. Nous sommes fondamentalement libres. Aucun dogme, spirituel ou autre, ne nous limite. C'est nous, donc c'est c'est l'humain au niveau individualité, au niveau conscient et inconscient, qui choisit sa propre prison. Et le jeu, et ce jeu, c'est le scénario du monde qui est en train de se jouer. C'est un scénario qui nous permet de nous connaître hier. Alors, je répète la question que j'ai dit tout à l'heure à quoi ça nous sert au niveau individuel de, de dire qu'on n'a pas besoin du négatif qu a, ou qu'on a besoin plus de positif que de négatif, qu'on a besoin plus de lumière que d'ombre dans nos vies. Qui est-on pour le dire Mais on a le droit de le dire en toute liberté. Les deux niveaux de point de vue sont, coexistent simultanément. Et le but du jeu, du coup, c'est pas forcément... En fait, le but du jeu, c'est nous qui le fixons. Et une fois qu'on a fait le choix comme le dit de manière talentueuse Sarah, il faut les assumer. Ça rentre aussi dans la définition de l'humain. Euh, en gros, si on pose un choix, aller élever des lamas en, Patago en, en Patagonie, et qu'on n'assume pas, on ne le dit pas à ses proches, on fait semblant d'y aller et on revient, ça ne sert à rien. Euh, derrière, Derrière ce que, ce que dit Sarah et l'information qu'elle apporte, c'est la capacité de jouir de soi-même, quels que soient les choix qu'on fait. C'est la capacité, la capabilité, la jouissance de sa propre jouissance de poser un choix. De poser un choix merdique. Parce que oui, on le voit bien dans la vie, de, dans la vie, la vie quotidienne. Parfois, on pose des choix merdiques. Parfois, on rentre dans un conduit, y aller. Et pourtant, ça a peut-être été la meilleure expérience de ta vie. C'est l'acceptation des expériences. L'acceptation totale de toute expérience. L'accueil total dans la non-dualité, dans le non-conflit donc sans armure, sans épée, sans bouclier, de, du bain d'expérience, du champ d'expérience dans lequel je suis. Voilà ce que c'est l'être humain. Voilà ce que c'est le spirituel. L'acceptation, lorsque le mental intervient, ça donne une structure rigide. Ça donne, je dois accepter à tout prix toutes les expériences. Non. La liberté, c'est la liberté de, en fait, peut-être ne pas pouvoir accepter l'expérience dans laquelle je suis maintenant. C'est peut-être, derrière ça m'envoie, la, la, le, l'autorisation le, le, le, à s'effondrer. L'autorisation totale à être sensible. L'autorisation totale à sortir des dogmes spirituels. L'autorisation à ne pas être parfait au quotidien. L'autorisation à faire des erreurs. Voilà ce que c'est assumer ses choix. C'est parfois on n'est pas prêt. Et c'est comme ça. Vivre les choses en sachant ce que l'on doit vivre, c'est beau. Euh, tout dépend ce que c'est pour toi, ce que ça sous-tend pour toi le terme savoir, c'est-à-dire que si le terme savoir ça renvoie à du mental mais dans ton cas Fabien, j'ai pas du tout euh, ce que ça ce que me renvoie à ta structure est totalement naturelle et fluide et, et exempte et totalement dénué de structure mentale c'est-à-dire que ce que tu nous apportes et merci pour ta, pour ta participation, ce que nous apporte ton, ta phrase c'est une ressource de ouf c'est une putain de ressource euh, c'est la capacité à savoir vibratoirement. Euh, ce que nous apporte Fabien, c'est le côté, en fait, on s'en fout du mental. Le mental, il est là que pour modéliser notre expérience, que pour nous dire intellectuellement, euh, voilà l'immensité de ce que tu as vécu. Le mental, c'est, dans le cas de Fabien, c'est ça pour lui. Hein. Ça revient, le mental, c'est le verre d'eau, qui va prendre qui on, on va imaginer quelqu'un qui est dans l'océan qui est au bord de la mer il prend un verre d'eau, il met le verre d'eau dans l'eau il, il, il, le, il y a le verre d'eau comme ça et il dit voilà l'océan voilà ce que j'ai compris de l'océan le mental ne sert qu'à ça euh, Fabien il a un mental à sa place voilà ce qu'il nous apporte donc je vous invite tous et toutes à porter votre attention et vous, vous brancher sur Fabien et donc, euh, vu que les inconscients sont s'imitent euh, les uns les autres, vous allez euh, très sans doute, très certainement, aller et euh, cette ressource. <rire> non, mais blague à part, même si ce n'était pas une blague. Euh, la capacité à, à savoir vibratoirement, à ne pas savoir par le mental, à savoir par le corps, à savoir par les cellules à connaître au niveau intérieur c'est une ressource de fou parce que ça nous, ça nous permet de suivre les évidences du quotidien ça nous permet d'appliquer ce que c'est ce qu'on appelle en spiritualité la loi de l'attraction et donc ça nous permet d'incarner ce principe spirituel qu'on appelle la loi de l'attraction la loi de l'attraction qu'est-ce que c'est c'est ce qu'a dit Fabien c'est es dans Alors, euh, je suis en train de me perdre, désolé les gars. C'est le fait de savoir vibratoirement les choses et de s'en foutre de ce que son mental comprend ou ne comprend pas. C'est arrêter de suivre le mental euh, à tout prix pour connaître les tenants et les aboutissants, et les aboutissants intellectuels d'une situation, de ce que l'on doit vivre. Lorsque l'on sait vibratoirement ce que l'on doit vivre, on n'a plus besoin de le savoir intellectuellement on n'a plus besoin de le savoir au niveau de la tête. On suit les évidences. Et donc, c'est là qu'on est totalement ancré. On est dans son ancrage. Parce, qu parce que l'on agit de manière automatique avant même que la tête n'ait plus, plus dire ouf. Avant même de structurer un concept, une idéologie, on a bougé. C est, c est, c est, ça s'appelle de l'instinct la loi de ville, la loi de l'attraction la c'est de l'instinct c'est quelque chose qui est de l'ordre de ma main a bougé avant même que ma tête ait pu dire ouf ou c'est bougé en ayant l'intime conviction que c'est fait pour moi sans connaître les raisons rationnelles, parce que le rationnel étant de la structure mentale étant de la structure mentale c'est quelque chose qui est c'est une énergie très, très lourde, euh, de l'ordre de mécanismes qui sont très, très longs à, à faire bouger. Et donc, avant que le mental comprenne totalement pourquoi il y avait cette expérience-là, le corps a déjà bougé et on a déjà intégré l'énergie d'évolution. <rire> Effectivement. Euh, donc là, je réponds à Sarah c'est le fait d'assumer ces choix qu'on arrête de s'en prendre aux autres. Euh, et là, derrière, ça m'envoie me, ça me l'information qu'en France, on est les rois et les reines pour ça. On est vraiment les rois et les reines pour, bah, pour, euh, pour, aller, euh, pour aller brûler la maison du voisin. Et vous connaissez le, le proverbe. Euh... Il y a une notion derrière la, la, ce que dit Sarah, il y a une notion d'autonomie. Il y a une notion de je suis pleinement, euh, pleinement puissant de mes choix. Je suis pleinement adroit dans, ma, dans, dans, dans mon négatif. Euh, sans prendre aux autres, c'est de l'infantilisation derrière. Ce que nous apporte Sarah, c'est aussi ça. C'est l'arrêt du scénario de prendre les autres, ou moi-même, ou quel que soit un bout d'ego ou les karmas, ou la vie antérieure, ou le président Macron, pour des ennemis. Arrêtez, c'est l'arrêt de la croyance qu'il y a un ennemi. C'est l'arrêt de la croyance qu'il y a quelque chose d'extérieur à soi. Et là, accrochez-vous. La première euh, croyance, la première ignorance de l'humain, c'est celle de croire, c'est celle d'adhérer à l'idée qu'il y a quelque chose d'extérieur à soi. Il n'y a pas d'extérieur à soi. Voilà l'information le, voilà d'évolution. L'extérieur n'existe pas. Adhérer et donc s'accrocher mordicus à l'idée qu'il y a effectivement une personne en face de moi, qu'il a effectivement une caméra en face de moi, qu'il y a effectivement des personnes, 13 personnes dans le chat qui sont en train de me regarder, c'est une fausse croyance. Je ne suis pas en train de parler aux gens, je suis en train de me parler à moi-même, à un certain niveau de profondeur que j'appelle l'unité. Je ne suis qu'une individualité qui fait semblant de jouer la multiplicité. Je suis l'unité qui fait semblant de jouer la multiplicité. Et donc, qui fait semblant de, de qu'il y ait plusieurs individualités, plusieurs objets, plusieurs êtres qui, qui communiquent ensemble. En fait, on est tout seul. On est vraiment tout seul, les amis. Euh, oui, Jimmy, c'est l'intuition l'intuition qui se passe de mental précisément comment, donc question de Chris euh, comment équilibrer alors je sais pas si c'est une question, comment équilibrer et eh oui ça revient entre autres euh, entre l'ego et son être pour se sentir libre alors qu'est-ce que me renvoie ta question ah ça me renvoie à être vindicatif avec soi-même, alors Merci pour ta question parce que ça, ça nous ça me renvoie à des freins. Des freins qu'on aurait à incarner pleinement son spirituel et à incarner pleinement qui je suis. C'est ça, incarner le spirituel. Euh, la notion, tant que la notion d'équilibre provient du a pour origine le mental, il y a, quelques, il y a en fait il y a, ça sent la merde. Il y a baleine sous gravillon, comme disait un ami. La notion d'équilibre ne, ne vient pas de, du conscient. Le conscient, elle, elle a pour faire des choix. Pour dire oui aux évidences, non aux évidences. Pour dire je vais à droite, je vais à gauche. Pour dire oui, je, vais, je plonge dans, dans ce champ d'expérience, ou non, je ne suis pas prêt à plonger dans ce champ d'expérience. Voilà à quoi sert le conscient. La notion d'équilibre, c'est la vie qui s'en occupe. C'est l'unité c'est cette part de nous tellement immense qu'elle est capable de voir le labyrinthe de notre passé, de notre futur et de notre présent, et de nous amener les expériences qu'il nous faut, qui sont précisément calibrées pour euh, nous faire évoluer tout en, tout, en, euh, tout en conservant de manière saine nos limites. Il, il, il m'est arrivé des expériences où je pensais que j'allais péter un câble, et je pense que ça arrive à tout le monde des, des, des situations où on se dit, on se, où, on, où on se dit a posteriori, si ça se serait passé mais un millimètre à côté, un pourcentage plus fort, un pourcentage plus bas, bah je répétais un câble, je serais devenu fou. Pour moi, ça m'est arrivé. C'est, je pensais que j'allais devenir fou, fondamentalement fou, j'allais aller à l'hôpital psychiatrique, psychiatrique, oui, ou que euh, que j'aurais coupé les, coupé les ponts avec euh, toute ma famille, il y a des situations où ça se joue à un millimètre. Et ça me fait penser à quelque chose, je ne sais pas qui a dit ça, quel scientifique a dit ça, ou peu importe, que euh, le tableau périodique des éléments dans l'univers est calibré au millimètre. C'est un orfèvre qui a créé l'univers. Parce que les éléments chimiques qu'il y a sur Terre, qui font que l'oxygène existe, qui font que les atomes sont bien collés les uns par rapport aux autres, bon, moi je m'y connais pas, bon, bon, je pourrais pas en parler plus, c'est de l'ordre de 0,1%. À 0,1% près, la vie n'est pas possible. Et en fait, transposer ça au, à ce qu'on vit dans la vie quotidienne, voilà l'information d'évolution derrière. le fait d'intégrer qu'on est seul finalement peut faire peur je l'ai ressenti une fois, on me l'a fait toucher du doigt oui Sarah pour l'être humain c'est pas gérable pour l'être humain ça fait flipper euh, Et quand je dis l'être humain là je vais, je vais recontextualiser je parle de l'ego et du mental pour le pack de l'individualité c'est pas gérable ça fait flipper de, de, de se dire je suis seul je suis un et en fait que l'autre euh, c'est moi comme le sketch de Kadelmalet d'ailleurs ça m'est arrivé aussi une fois il y a, y, a, y a des années de ça avant, avant mon expérience d'éveil où j'ai vécu une déconstruction totale de mon, indi de mon individualité et donc j'ai vu qu'il y avait une part de moi qui est impersonnelle qui est seule pour l'éternité euh j'ai vécu euh, ce qu'on appelle la vacuité. J'avais 23-24 ans à l'époque, et j'étais en train de lire un bouquin sur le bouddhisme qu'on devait me faire lire à l'université. À, à, à et à un moment donné, il y a une, une sorte de scission qui s'opère entre mon corps, mes pensées et mes émotions. Je m'aperçois que je suis ni mon corps, ni mes pensées, ni mes émotions. À partir de là, ça a été assez compliqué pendant une semaine, parce que lorsque je posais la question « Mais qui je suis si je ne suis aucun des trois ?» C'est là que je percevais ce que j'ai compris par la suite comme étant la vacuité. Ce qui se passe dans ce genre de, de situation, lorsqu'elle est vécue temporairement et qu'on réintègre ensuite une, un fonctionnement normal, c'est que l'ego... Donc, le système qui permet de s'identifier aux choses, s'identifie à ce que la personne a vécu. Donc, s'identifie en fait à l'état d'être de la vacuité. Donc, à un moment donné, moi, ça a duré une semaine entière. Donc, pendant une semaine entière, j'étais la vacuité qui s'expérimentait à, euh, à travers un être humain, à travers un ego, à travers, une, euh, à travers euh, des pensées, un corps et des émotions. Sauf que mon mental, et moi, ou plutôt mon ego, il s'est accaparé ça et il, il s'est dit « Moi, en tant qu'individualité, je suis la vacuité, donc je ne suis rien. » Et c'est là que ça a été compliqué à gérer parce que euh, je me suis enfermé dans, la chambre, dans ma chambre pendant, euh, pendant une semaine. Je n'ai pas été à la fac, je parlais à personne. Parce que en fait, dès que je commençais à parler de ça, à parler de cette expérience-là, personne ne pouvait me comprendre. Mmh. Euh, voilà pour la petite parenthèse de ma vie donc pour en revenir à, ta, à ton partage Sarah merci d'ailleurs euh, ce que ça m'envoie c'est le fait d'intégrer d'être seul c'est le fait d'intégrer d'être libre si la liberté est un prisme, est un diamant on a vu deux ou trois euh, facettes du diamant tout à l'heure du diamant qu'on appelle liberté euh, du, oui, du diamant qu'on appelle unité, pardon. Le fin de le... La liberté, c'est une autre facette de ce diamant-là. La liberté est une facette de l'unité. Parce que si je suis seul, je suis libre. Lorsque vous êtes seul chez vous, je vais vous donner une image très conne, mais lorsqu'on est seul chez soi, on peut se mettre à poil, on peut écouter de la musique à fond, on peut se mettre sur les mains. On peut euh, ne pas se doucher pendant trois jours. <rire> Vous voyez, c'est un peu ça l'idée derrière. Parce que euh, ce qui nous freine à être réellement, à toucher du doigt la liberté fondamentale, c'est les règles sociétales. C'est les règles sociétales. Les règles sociétales étant une projection de nos dogmes personnels et spirituels que l'on projette à l'extérieur parce qu'on ne veut pas aller les contempler à l'intérieur on ne veut pas mettre de la, la clarté sur nos dogmes et c'est ce qui crée les règles sociétales les lois les hommes politiques, les politiciens la police les avocats les textes de loi la constitution donc finalement qui doit évoluer Est-ce que c'est les gens qui sont matérialistes Est-ce que c'est l'extérieur Ou est-ce que c'est moi L'extérieur. Vu que l'extérieur est l'intérieur. Vu que le, la notion d'extérieur et d'intérieur est quelque chose qui n'existe que chez nous. Parce qu'il y a des êtres... qui qui ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas d'extérieur pour, pour se contempler. C'est bien pour ça, soit dit en passant, et petite parenthèse, qu'il y a 7 milliards d'êtres humains et plus sur la, sur la planète. Parce que évoluer à travers un biais, à travers un extérieur, un concept d'extérieur, et donc, par truchement, un concept d'intérieur, c'est un peu le nex plus ultra en ce moment. Depuis 20 ans, 30 ans. 30 ans apparemment. C'est l'information que je connecte c'est que c'est très très subtil de d'être de, de, de, de se contempler soi-même, d'être avec soi-même à travers un autre corps à travers une autre individualité à travers un autre fonctionnement c'est pour ça que c'est super important d'accepter le fonctionnement des autres et ce que le fonctionnement des autres nous renvoie à notre sujet à notre propos en quoi est-ce que pour parler actualité euh, le fait que la cathédrale de Notre-Dame est brûlée qu'est-ce que ça me renvoie de moi côté positif, côté négatif c'est simple pour moi c'est ça la spiritualité alors je vais prendre les commentaires ou les questions qui viennent Fabien et cela peut créer les malaises, les conflits un peu. Je parle des règles sociétales. Merci d'avoir précisé, parce que là, j'allais te demander de, de préciser. Alors, euh, est-ce que les règles de la société peuvent créer des conflits Ouais. Vu que les règles de la société, dans la société, il y a plein de règles. Vous prenez euh, la loi française et la constitution européenne, c'est sûrement des pavés de milliers de pages. Est-ce qu'on les connaît toutes Non. Est-ce qu'on en parle toutes à la radio, à la télé, sur Internet Non. Par contre, il y a quelques-unes de ces règles qui sont sans cesse au-dessus du panier, sous, sans cesse à la lumière de notre conscience. Il y en a certaines qui étaient inconscientes, donc euh, sous la pile de livres, à la 1320ème page, et qui d'un coup remonte à la première page et on ouvre et on dit ah mais il y a cette règle et là en gros soit tu es en conflit avec la règle et tu dis ah c'est un scandale qui est cette règle la, la, la. soit tu dis ah c'est génial cette règle elle me va soit en gros tu es neutre et tu t'en fous en gros au niveau, au niveau personnel on a trois modes de gestion d'un dogme, d'une règle sociétale d'une règle de manière générale que ce soit posé sur le familial que ce soit posé sur la société ou même que ce soit posé sur soi parce que quoi qu'il arrive que ce soit sur soi sur la famille, sur la société ou sur l'univers ce sera toujours ton rapport à quelque chose, ton rapport à une règle ton rapport à un dogme et à partir de là soit c'est un scandale pour toi tu commences à te rebeller, à jouer l'adolescent et à vouloir changer le monde à l'extérieur, qui est aussi une voie d'évolution. Soit tu peux aussi rentrer en rébellion et en même temps aller voir à l'intérieur ce que ça te renvoie et dire "Ah mais c'est pour ça que j'étais en rébellion contre je sais pas la règle de taxer un auto -entre les auto-entrepreneurs à hauteur non plus de 20%, mais de 50%. C'est pour ça. Parce que ça me fait bosser mon rapport à l'argent. Je crois que je vais en manquer si je suis taxé plus. Ça veut dire que je crois que l'argent est fini. Je crois que l'argent est une énergie finie. Etc. etc., etc. Donc, on n'est pas sur des règles générales. On est sur des règles sur comment tu te places par rapport à toi-même les règles sociétales ne sont là que pour définir ton rapport à toi c'est tout si je suis qu'un si je ne suis qu'un et si de mon point de vue je vois et j'y mets de la lumière ça devrait le, de le lever pour tous ah yes <rire> trop bien merci pour la question, pour la question Sylvie alors, on va aller voir ce que la question me renvoie. Euh... Ça renvoie à la notion qu'on a déjà vue tout à l'heure du partage. Côté positif. C'est-à-dire que si je règle quelque chose pour moi, je règle quelque chose pour tout le monde. Euh... Ce qui ressort de ta structure, c'est... Ça veut dire que tant qu'il y a quelqu'un qu qu quelqu qui fout la merde, tout le monde est dans la merde. Et c'est ça qui est magique. Derrière ça, il y a le principe de « je dois sauver tout le monde ». Que je, dois, je porte le fardeau du monde sur mes épaules et que on doit absolument aller vers la lumière pour que tout le monde soit dans la lumière. Euh, qu qui, quelle, quelle, information quelle information est cachée derrière ta question et derrière ce que je viens d'expliquer en me branchant sur le groupe euh, ça renvoie à la notion d'impermanence d'impermanence dans les cycles on a vécu des cycles on a vécu un cycle il y a plus de 10 000 ans où on, tout, la totalité de l'humanité était nomade où on ne connaissait pas l'agriculture, où la société telle qu'on la connaissait n'existait pas. Puis on est passé sur un cycle, où on a commencé à se sédentariser, à découvrir l'agriculture, à découvrir l'élevage, et à asseoir notre domination sur la planète. C'est un mode de fonctionnement. Maintenant, on est en train de découvrir un autre fonctionnement. L'impermanence. Si le monde est impermanent, pourquoi vouloir le figer dans des règles Voilà ce que ça me renvoie la question. En tant que question, voilà, voilà la question que je vous renvoie. Et que je vous invite à vous poser à vous-même. Si le monde est impermanent, pourquoi moi, à mon, niveau, à mon niveau personnel, je veux constamment ériger des dogmes et des règles L'objectif... J'ai envie de dire, l'objectif au, euh, au niveau humain, c'est peut-être que tout le monde soit, soit différent. C'est la, la capacité d'acceptation qu'il y ait quelqu'un qui mange de la viande, qu'il y ait quelqu'un qui soit vegan, quelqu'un qui soit omnivore, qu quelqu'un qui bouffe du prana, quelqu'un qui élève ses enfants avec amour, quelqu'un qui bat ses enfants pour, le, pour leur prouver qu'il qu les aime, quelqu'un qui abandonne, quelqu'un qui accueille tout le monde. Je j'aimais un bémol sur ce que je dis avant de me faire flageller <rire> c'est que à un niveau humain incarner le spirituel c'est incarner ses coups de gueule c'est incarner le fait que je ne suis pas d'accord avec toi et c'est ça qui crée la différence et c'est ça qui crée la richesse et l'abondance c'est l'acceptation totale que je ne suis pas d'accord avec l'autre et que l'autre a un point de vue opposé au mien et, et c'est l'acceptation de ce scénario là que, bah que tout le monde est différent. Voilà ce que ça, voilà ce que ça me renvoie ta, ta question. Alors, de nouveaux commentaires. Bonjour Samuel, bonjour à toi, Dalila Lascar. Est-ce qu'il n'y a pas de règles, pas de ressenti de règles Euh, j'ai du mal à comprendre ta question donc si euh, Dalila tu m'entends tu pouvais la, la réécrire de manière à ce que je puisse comprendre ça m'arrangerait j'aime bien répondre aux questions euh, oui Sarah les règles sont les limites mais euh, en fait apparemment je dois continuer à, à, mettre, euh, à aller brancher des infos sur ce qu'a dit Sylvie donc par rapport au fait de, de devoir ah mais oui c'est pour ça il y a la notion de fardeau et de fusible euh, l'archétype du fusible donc par rapport à toujours à ce que ce qu'a dit Sylvie la question qu'a posé Sylvie sur le fait est-ce que si je mets tout en lumière de moi euh, est-ce que c'est ça le fait pour tout le monde oui ça le fait pour tout le monde est-ce que c'est judicieux de le faire non parce qu'une une fois que tu as mis, que je, ce que je j'appelle pas de la lumière, mais de la clarté sur ton inconscient et sur ton conscient, aussi, tant, une fois que tu as tout vu de toi, tu n'as plus rien à faire dans l'être humain. L'être humain, c'est un jeu vidéo. C'est un être qui vit l'extérieur, qui vit la différence, qui vit, euh, qui vit le temps. Une fois que tu as tout mis en lumière de toi, tu n'as plus besoin de rester dans l'humain. L'information que je branche à l'instant, c'est le chemin qu'a fait le Christ le personnage qu'on appelle Jésus, donc Yeshua, a fait ce chemin-là. Donc, il est passé à un autre niveau de jeu. Il, lui, il est en train de jouer à un autre jeu vidéo. Il est passé dans la classe supérieure où il y a d'autres matières. Où il, il n'y a plus besoin d'extérieur pour se contempler. Il n'y a plus besoin de, de multiplicité des, des expériences et des êtres matériels et spirituels pour se, pour se, pour se contempler. Donc, en fait, ça dépend de, de, de, de choix posés à des niveaux très profonds. Donc, ce n'est pas, pas le niveau conscient qui décide euh, que ça y est, j'ai tout réglé de moi et donc, plus besoin de. J'ai plus besoin de… et donc, tout le monde a, tout le monde a gagné. Euh, ta question renvoie à la liberté de laisser l'autre choisir ce qui est bon pour lui. La liberté de choix de laisser l'autre se perdre. La liberté de choix de laisser l'autre mourir. Et c'est là qu'on est sur le rapport à la mort. Euh, vouloir à tout prix le, euh, ramener quelqu'un à la vie. donc le, Conserver son corps avec des médicaments, avec de la chimiothérapie, avec... Euh, pour, qui, pour que la personne vive pour ses petits-enfants, ou essayer de, de maintenir quelqu'un dans mon délire personnel, euh, c'est la même énergie derrière, c'est le même principe. C'est le principe de « je contrôle ta vie » et en gros, c'est le principe du gourou. C'est l'archétype du gourou. Ou du sauveur, peu importe. Bourreau et sauveur étant strictement la même chose en gros le bourreau dit je crée des limites et des règles pour te mettre plus bas terre, et parce que je vois que tu es une merde et je te le confirme par mes règles que j'établis, le sauveur établit des règles en, en décrétant ah oh, mon pauvre tu dois vivre une expérience difficile moi qui suis meilleur je vais t'aider, et donc je crée des règles toi tu vas y rentrer pour te faire évoluer au niveau supérieur souvent où je suis en fait, ça ne se passe pas comme ça, les amis. Hein. Enfin, ça ne se passe pas comme ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, perso, je vais essayer, et je vais tout faire mon possible pour ne pas vraiment aller là-dedans. Ça me fait grincer, en fait. Parce que je n'aime pas l'image que j'ai de moi, si je, si je suis en mode gourou ou si je suis en mode sauveur. Euh, et si je, je fais, si je passe vite fait sur la victime ce que la victime sous tend c'est je n'ai pas de cadre. Donc, je laisse l'extérieur me donner un cadre. Voilà ce que c'est. Le triptyque bourreau-victime sauveur. Euh, Est-ce que l'important, c'est d'être... Et c'est une question que je vous pose vraiment. Je ne sais pas pourquoi je pose, je pose beaucoup de questions ce soir. Mais c'est cool. Parce que ça vous fait participer aussi de manière active au, au, au, au, à ce live. Est-ce que l'important, c'est d'être bourreau-victime sauveur ou aucun des trois <rire> ça ça me fait kiffer l'essentiel c'est pas la réponse c'est pas de dire ah moi j'appartiens à l'équipe bourreau ah moi j'appartiens à l'équipe sauveur ah moi j'appartiens à l'équipe euh, victime <rire> l'important c'est de mettre de la clarté l'humain c'est ça c'est mettre de la clarté sur bourreau ou bourreau, ou victime, ou sauveur et de changer à loisir, de manière libre parce qu'en fait, il n'y a pas de dogme les amis à travers la société nous créons nos propres dogmes c'est parce que nous créons des dogmes personnels c'est parce que nous nous casterons de manière personnelle que nous castrons la société c'est parce que la, la société qui n'est ne, qui que la somme d'autres individualités c'est parce qu'au niveau individuel on veut castrer l'autre qu'on se castre soi-même et donc l'essentiel c'est de mettre c'est de pouvoir être polyvalent si vous voulez, c'est la notion de, poly de polyvalence et de fluidité dans mon fonctionnement Arrête, et c'est arrêter de me prendre la tête sur est-ce que c'est le bon fonctionnement et c'est arrêter de me prendre la tête euh, en mettant mon autorité à l'extérieur de moi, donc que ce soit au niveau spirituel, dans des guides, ou au niveau matériel, dans la politique, ou euh, chez papa-maman, ou dans des thérapies, pour savoir ce qui est bon pour moi. Le spirituel qui a été créé par l'être humain, eh bien, c'est ça. Le spirituel, c'est pouvoir, ou plutôt l'être humain, c'est pouvoir librement changer de fonctionnement comme on veut. Voilà ce que ça me renvoie. <rire> Alors, si les gens n'ont pas d'autorité à l'intérieur et qu'il n'y a pas de règles, c'est l'anarchie. Mais bon, ça peut être un moyen d'évolution à l'anarchie. Alors, si... Euh, je te réponds directement à toi, Sarah. Si, Sarah, pour toi, l'anarchie, c'est chacun fait ce qu'il veut, de manière anarchique au sens négatif de son terme, effectivement, ça va être... ça va vite être la merde. En fait, euh, si je te réponds un peu, plus, un, un peu différemment, euh, à l'heure actuelle, s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de police, s'il n'y a pas... Pas de, de politique. C'est l'anarchie, au sens négatif du terme. L'anarchie, c'est le manque d'autorité envers soi-même, le manque, le manque d'honnêteté envers soi-même et l'incapacité à poser des cadres. L'anarchie côté positif, c'est la capacité à être son propre chef. Et donc, de facto, à ne plus avoir besoin de chef à l'extérieur. À, à ne plus besoin d'avoir un texte de loi qui te dit qu'il ne faut pas violer les petites filles pour euh, arrêter, le, pour ne pas le faire. C'est ça, fondamentalement, l'anarchie. Sachant que, donc, je reviens sur le bourreau victime-sauveur, euh, parce que je vois ce qu'a ce qu marqué Chris, on, on a tous les trois en nous. Pourquoi, si... Alors, je vais vous poser encore une fois une question. Si vous avez déjà attiré à vous des personnes qui sont victimes, bourreaux ou sauveurs, que vous avez donc dans votre famille, dans votre cadre familial, professionnel, personnel, dans la rue, que vous avez vu déjà une victime, un bourreau ou un sauveur, c'est si que vous l'avez en vous. Ça me rebranche cette question, cette, euh, ce commentaire sur l'acceptation de ça. Ça ne veut pas dire qu'au niveau conscient, vous ne voulez pas être que vous voulez être victime bro, sauver. Ça veut juste dire que vous l'avez en vous. Qu'on l'a tous en nous. Aucun autre. Alors, oula, euh, j'ai perdu le truc. Marie Gâteau. Euh, Marie Gâteau, ton pseudo me donne faim. Il me donne très très faim. Aucun autre, c'est sûr. Mais on peut guider ou montrer le chemin ou l'ouverture. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ta question, ta question, tes monnages Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment une question ce que tu me poses. Euh, <rire> euh, en fait, dis autrement. Euh, merci pour ta question, Marie. Euh, dis autrement. Un sauveur, c'est un bourreau côté positif. Un bourreau, c'est un sauveur côté négatif. C'est la même énergie polarisée. Donc, euh, à quelques différences près. Euh, on va dire, la troisième voie, c'est l'exemple. Si on veut ni être bourreau, ni, victi ni être victime, ni être sauveur, à un moment donné, il va falloir montrer l'exemple. Et c'est là qu'on revient à, au thème de ce soir. Comment incarner le spirituel Tu veux incarner ce que c'est être sauveur, être victime, être bourreau en même temps Ou alors, si je te pose des choses dans l'autre sens, ni être bourreau, ni être victime, ni être sauveur Montre l'exemple, concrètement. Regarde ce que ça fait dans, euh, quand tu vois quelqu'un qui a l'air d'être dans la merde de ton point de vue, de ne pas essayer de le sauver, de ne pas essayer de jouer toi-même la victime, et de ne pas essayer de jouer le bourreau. Voilà la voie d'évolution, pour moi. C'est de montrer l'exemple. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, vu que chacun est tout puissant dans ses choix, que chacun, que chacun, pardon, crée, euh, crée toute sa vie, de A à Z ça veut dire qu'il n'y a pas besoin des autres pour être sauvé, il n'y a pas besoin d'un autre, qu'un autre te dise fondamentalement j'entends parce que je sens que je suis en train de m'enfoncer en disant ça euh... bisous à toi Chris et euh, bon appétit surtout Tu as de la chance, j'ai hâte de pouvoir manger moi euh, sur quoi j'étais du coup sur le fait de montrer l'exemple Voilà, c'est l'information d'évolution derrière ta question Marie euh, incarner le spirituel c'est montrer l'exemple c'est prôner c'est agir ce que tu prônes toutes les belles paroles tous les beaux commentaires tous les beaux témoignages, toutes les belles vidéos qu'on qu qu qu peut faire euh, en tant que thérapeute ou que coach ou en tant que conseil dans la vie de tous les jours, applique. Ce serait peut-être même un bon, un bon défi. Ne dire que ce que l'on applique réellement pour soi. Je pense que, en tout cas moi, je ne dirais pas grand-chose. <rire> je dirais vraiment pas grand-chose. Euh... Bonne soirée à toi, Fabien. Alors, nous avons révélé la même question avec mon entourage il y a trois jours. Échange très riche pour le coup. Euh, tu es bien en train de le faire. Tu dis non Oui. Oui, Marie. Et en fait, un, un, un thérapeute ou un coach ou un clairvoyant, qu'est-ce que c'est C'est quelqu'un qui pose un cadre avec ses règles qui lui vont à lui qui exprime ça à la société et qui du coup attire les gens pour les faire rentrer dans son délire ça s'appelle être un bourreau ça s'appelle être un ou une chef d'entreprise ça s'appelle monter une société ça s'appelle monter une secte donc oui bien sûr que c'est ce que je suis en train de faire c'est ce qu'on fait tous c'est ça qui est magique on est, en train, on, est en là, on est souvent là en train de se monter la tête sur, sur euh, bourreaux, victimes, positifs, négatifs, spirituels, matières. Alors qu'en fait, peut-être, ce serait bien de ne pas trop se poser la question et d'agir avec le, le, plus, le plus de naturel possible et le plus de conscience possible. Euh, dans la vie de couple, oui, c'est compliqué. c'est très compliqué <rire> je vais pas euh, je... alors au niveau personnel ça grince toujours un peu en ce moment quand je euh, quand je euh, quand j'en parle mais bon puisque tu poses le euh, puisque tu poses le sujet on va aller voir ce que ça sous-tend dans le couple euh, poser, ça sous-tend le principe de poser la liberté avec l'autre pas la liberté sans l'autre la liberté sur l'autre la liberté avec l'autre qu'est-ce que ça veut dire la liberté avec l'autre c'est euh... c'est pas la liberté de laisser libre l'autre c'est la liberté de laisser libre l'autre euh, de faire ses propres choix en pleine conscience même s'il se fourre dans la merde ça veut peut-être juste dire être là être en présence, ça ne veut pas dire vouloir le guérir ou lui faire une thérapie, euh, une thérapie de couple en tant que conjoint. Ça veut juste dire être là, sans, ça me renvoie à la notion de sang de, de, de sans, sans jugement en fait, sans trouver quelque chose à redire à son expérience, parce que je ne connais pas son expérience, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Qui, ont lui, qui lui ont fait poser ce choix et euh, qui ont fait qu'il se qu'il ou elle se trouve dans cette situation-là. Ça m'envoie à l'acceptation, à l'accueil. Alors, montrer l'exemple. Ça me ramène aux enfants. On leur impose des choses que nous-mêmes on ne respecte pas. Ma fille m'a permis de remettre en question, de me remettre en question. Oui, les enfants. Les enfants, vaste sujet. Euh, à quoi nous ramènent les enfants au niveau de notre structure Pourquoi est-ce qu'on castre les enfants en les mettant dans des écoles qui, on le sait, vont forcément leur apprendre les règles de la société qui sont basées sur la compétitivité, sur euh, la non-égalité, sur le panier de crabe, sur le, le, le principe du panier de crabe Parce qu'on se castre soi-même. Parce qu'à l'intérieur, on castre ce que ça fait pour soi-même d'être un enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous fait d'être un enfant Qu'est-ce que ça vous fait d'être un enfant Ce que ça me renvoie, c'est la joie. Bon, c'est un peu cliché dit comme ça, ça ne me convient pas totalement. Euh, L'enfance dans la structure inconsciente, ça renvoie à euh, la dose de jouissance par seconde. Euh, quelles sont tes stratégies personnelles pour euh, connecter la, la, la jouissance de qui tu es que tu sois en colère, ou que tu ris, ou que tu pleures, chaque seconde de ta vie. <rire> Isabelle. Bonne soirée à toi, Dalila. Donc, euh, Isabelle, faire de son mieux chaque seconde, chaque jour. Euh, le couple, c'est du partage aussi. Oui, en fait, toute la vie, c'est que du partage. Le couple, c'est dire, je ne partage qu'avec toi. Certains moments, certaines facettes de moi. Voilà ce que je branche derrière le couple, pour le moment. Euh, les enfants sont des vrais, de vrais maîtres. Vous voulez savoir comment fonctionner au niveau émotionnel, au niveau liberté d'expression, au niveau comment j'établis je, je, euh, des règles dans ma vie. Regardez comment fonctionnent des enfants qui ont 3, 4, 5, 6, 7, 7 ans. c'est quelque chose de magique. Il euh, y a quelque chose de prioritaire à dire, c'est que si les enfants sont bénés dans un, dans, dans un environnement avec des adultes qui se marchent dessus, qui essayent de dominer l'autre, qui... qui placent les femmes à un niveau inférieur aux hommes, forcément, les enfants vont imiter. C'est en ça que enseigner par l'exemple est la meilleure manière possible d'enseigner quelque chose. C'est-à-dire, si on se place purement et simplement au niveau, euh, au niveau euh, structure inconsciente, et comment fonctionne l'inconscient L'inconscient, c'est une épongée. C'est-à-dire que de ce que quelqu'un dit, je vais, re, vais peut-être euh, retenir allez, 20%, grand maximum de ce qu'elle va dire. De ce que je vais dire, je retiens 20%. De ce que quelqu'un dit, je retiens 20%. Quand je commence à, le, à, à poser, à l'écrire, je passe peut-être à 50%. Si je le dis, je l'écris, et je le fais, je passe à 70%. Et plus, peut-être. Je n'ai pas les chiffres exacts. Exact. Mais en gros, voilà. L'éducation, c'est peut-être un savant mélange et le fait de, de faire évoluer les autres plutôt c'est peut-être un savant mélange de paroles, d'écriture et d'actes on pourrait on pourrait même poser la pensée bonne soirée Siby et même la spontanéité effectivement euh, Jocelyne, la spontanéité ce que me renvoie à la spontanéité c'est le fait de se lâcher la grappe <rire> de se lâcher cette putain de grappe sur ce qui est bon sur ce qui est mauvais. Arrêtez de penser que c'est les guides, les anges, les archanges ou euh, peu importe quelle règle qui est à l'extérieur et que c'est cette règle qui a et cette règle qui a raison. Si vous avez envie de manger de la viande, mangez de la viande. Mais assumez le, le, le, le principe fondamental de la spiritualité, c'est d'assumer ses choix. Acceptez d'être un pervers, accepter d'être un salaud, accepter d'être magnifique, accepter d'être talentueux, accepter d'être une pure lumière qui soit, accepter d'être la pure obscurité qui soit, accepter d'être spontané, accepter de, de, de s'apercevoir que je ne suis pas spontané. C'est à peu près ça le, le délire en fait. Voilà à peu près ce que je peux dire sur... Sauf si vous avez euh, d'autres euh, interrogations, d'autres commentaires. Je vous propose d'arrêter là, ah, euh, le couple, je n'envahis pas, euh, pas ton espace, tu n'envahis pas mon espace. Euh, Isabelle, ça c'est très territorial. L'info d'évolution derrière qui est cachée, c'est euh, que tu sois là ou pas, je suis dans mon espace. C'est une notion de territorialité et donc de troisième chakra. Euh, donc en gros en disant ça c'est en disant, en disant ce que tu dis je n'envahis pas mon espace et je n'envahis pas ton espace et tu n'envahis pas le mien ça revient à pisser euh, sur, un, sur un territoire pour protéger et pour pas que l'autre ne vienne donc c'est un comportement euh, d'origine animale qu'on place dans les relations et peut-être que ça n'a rien à voir dans les relations entre deux êtres humains peut-être que le fait de poser un cadre, et donc une limite, et donc un territoire à l'extérieur que l'autre n'a pas le droit de franchir, c'est peut-être qu'il y a un manque euh, de territoire à l'intérieur. Un manque de... Je pose mes propres règles et je définis mon propre territoire, mes propres limites. Euh, ça me renvoie le, le fait de... Je ne, le principe, je ne sais pas quelles sont mes limites. Donc, je dois les poser à l'extérieur pour les voir de manière claire et manifeste. Donc, ce sur quoi on pose des limites de manière parfois très franche avec un groupe, avec son compagne, ou son ou son compagnie, peu importe. Euh, C'est peut-être un manque à l'intérieur, un manque de limites qu'on n'arrive pas à poser pour, par rapport à soi-même. Euh, voilà ce qui est à peu près euh, derrière. Donc, s'il n'y a plus personne qui a des questions, je vous propose d'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, Rendez-vous toujours la semaine prochaine à partir de 19h30. Euh, quoi d'autre à dire N'hésitez pas toujours à m'envoyer des questions, des témoignages ou si vous avez une idée de thème, que vous avez envie que j'aborde et qu'on aborde tous euh, pour la semaine prochaine. Moi, de mon côté, je fais mon quart d'heure promotionnel. Donc, euh, je cherche toujours des endroits en forêt pour faire mes stages, pour réaliser mes stages, que ce soit dans la région de Nantes ou ailleurs en France. Euh, si, vous avez, si vous avez envie que je vienne pour vous faire découvrir et pour vous faire communiquer avec la forêt et pour vous faire partager avec la forêt de manière euh, claire, donc sans armure, sans épée, sans bouclier, n'hésitez pas. Moi, je me déplace tant qu'il y a un groupe. Autre chose, euh, pour les gens qui habitent Nantes, je vais créer des cafés-échanges qui permettront à d'éventuels thérapeutes, je suis en train d'organiser ça pour euh, sûrement la semaine prochaine, donc se réunir à deux ou trois thérapeutes, et thérapeutes, coachs, etc. Et euh, de rameuter un peu les gens pour parler de nos pratiques ou de faire expérimenter notre pratique aux gens. Donc l'effet, l'avantage, le, c'est que vu qu'on qu qu regroupe nos réseaux respectifs, on touche d'une manière plus large beaucoup plus de gens. Et ça permet aux gens et à nous-mêmes de, de reconnecter ou de connecter à d'autres personnes et donc de faire ça de manière exponentielle. Donc la semaine prochaine, pour ceux et celles qui habitent sur Nantes ou sur la région de Nantes et qui voudraient euh, participer à ça ou le projet leur, euh, les intéresse, n'hésitez pas à me contacter en MP. Sur ce, je vous dis... À la semaine prochaine, 19h30. Euh, je vous fais plein de bisous. Salut.